Coucou Charlotte, euh, tu vas nous parler aujourd'hui de euh, la formation de maquillage que tu as suivie donc euh, Yornes International et tu vas nous dire un petit peu euh, ce que tu en as pensé mais avant ça, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire cette formation euh, Alors je travaille euh, avec une société de maquillage euh, en tant qu'ambassadrice et euh, c'est des sociétés dans lesquelles on rentre sans, sans, sans, sans avoir d'expérience ou de chose comme ça donc on se forme avec, euh, avec ce qu'ils nous mettent à disposition, mais j'avais envie d'avoir euh, les techniques sorties euh, du contexte euh, du travail, euh, d'avoir des techniques un peu plus approfondies, d'avoir des techniques un peu plus professionnelles, euh, et donc d'avoir en fait un, un bagage en plus pour être plus crédible dans ce que je fais. Donc ton objectif c'était justement euh, que tu sois au top au niveau du maquillage pour justement pouvoir euh, conseiller au mieux tes clientes. et euh... Voilà, en l'occurrence, vendre du maquillage également, mais qui soit peut-être adapté vraiment à chaque cliente, c'est ça Exactement, j'avais besoin d'avoir euh, cette, cette, euh, cette expérience en plus pour ne pas juste proposer mon maquillage, pour proposer mon maquillage et, et surtout savoir derrière utiliser et montrer à mes clientes comment utiliser les choses, pas juste vendre pour vendre. Voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est super. Et donc, du coup, dans cette formation-là, ce que je propose également, c'est de donner des cours de maquillage. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé l'idée de donner des cours de maquillage aussi Alors, j'avais pas pensé à ça, euh, spécifiquement, euh, parce que ça ne m'était jamais venu finalement à l'esprit de faire des choses comme ça. Mais, euh, mais finalement, pourquoi pas Pourquoi pas pouvoir proposer à mes clientes, moi, quand je vends un produit une palette, un pinceau, de pouvoir leur apprendre à faire euh, un smoky, de pouvoir leur apprendre à faire des choses comme ça, euh, qui apportera encore du plus euh, à mon entreprise. Oui, bon, bah, super. <rire> Donc, en parlant de... Enfin, voilà, on va parler de la formation. Est-ce que tu as trouvé que tu as appris des choses par rapport à ce que tu savais déjà, par rapport à ce qu'on t'avait appris euh, dans cette société-là Est-ce que tu as appris des choses en plus Qu'est-ce que tu as aimé euh, voilà, dans la formation euh, moi je trouve que ce qui est bien c'est que c'est pas c'est pas formel, c'est pas euh, du cours théorique, c'est pas voilà on a les choses en face, les choses sont présentées euh, comme, si, euh, comme si la personne qui nous présente était en face de nous et, euh, et c'est mieux que du cours théorique, euh, faut faire comme si dessiner, des machins, voilà, il n'y a rien de mieux que la, la pratique, la pratique pour voir et, euh, et ça c'est appréciable dans, dans les vidéos qui, qui sont dans la formation parce que c'est un peu comme à la maison. voilà. C'est très personnel, donc euh, pour ça oui. Et, euh, et oui, il y a plein de techniques que je ne connaissais pas. Euh, la bouche parfaite, par exemple, jamais je pensais à mettre du crayon. Pour moi, c'était enfin voilà, un rouge à lèvres, c'était nos produits, mais ça s'arrêtait là. Effectivement, maintenant que je sais mettre du crayon, euh, ça change tout. Euh, les sourcils aussi ont beaucoup. J'ai beaucoup de soucis de soucis à maquiller les sourcils. Et là, ça y est, maintenant j'ai la base. Je sais comment faire. Donc euh, ouais, oui, oh, j'ai appris, euh, j'ai appris beaucoup de petites techniques, de petites choses que je connaissais pas. Super. Et le fait aussi euh, d'avoir euh, des cours euh, sur les yeux tombants, les yeux trop rapprochés, trop éloignés, tout ça, peut-être que ça t'a aidé aussi euh... Les paupières tombantes, oui. euh, surtout. Les autres, je n'ai pas encore eu le cas. Donc, je ne peux pas encore trop dire euh, « je sais maintenant, du coup, faire les choses. <rire> » oui. Je sais quoi conseiller, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le cas euh, le cas spécifiquement. Les paupières tombantes, oui. Euh, et là, effectivement, ça change des choses. La dernière fois, j'ai fait un avant-après, enfin, avec un œil tombant et l'autre pas, parce que j'ai les paupières qui tombent un peu. Et effectivement, les petites astuces euh, font ça. Ouais, on voit vraiment la différence. Et Quand on ne sait pas, ben, on pense que c'est bien. Et finalement, oui. <rire> finalement, quand on a la technique, ça a beaucoup <rire> mieux. Et du coup, tu as remarqué des différences entre les maquillages que tu te faisais à toi-même avant et ce que tu fais maintenant Sur certaines choses, oui. Ouais. Euh, les sourcils, clairement, ça, ça a tout changé. Parce que je ne les maquillais quasiment pas. Euh, les, les techniques un peu spécifiques, telles les smoky, euh, les quatre crises, les choses comme ça, où je faisais pas comme j'avais envie, mais pas loin. <rire> et, euh, et effectivement, oui, voilà, une fois qu'on a les petites, les petites choses en plus, euh, on se rend compte que ça fait quand même une, une sacrée différence. Mmh. Super. Et est-ce que tu as trouvé que c'était facile de suivre cette formation, euh, voilà, à côté de, de ce que tu avais à faire euh, voilà, de tous les jours, ta vie quotidienne, tout ça oui, parce que les formations, les vidéos sont courtes et que c'est pas euh, une formation pour les yeux qui dure euh, deux heures, où on se dit euh, faut, va falloir que je la coupe ou alors il va falloir que je réserve deux heures devant mon emploi du temps et Dieu sait que c'est compliqué. <rire> donc, euh, donc oui, effectivement, c'est des, des petites vidéos, elles sont très bien coupées. Donc euh, voilà, si on veut voir quelque chose de spécifique, on sait où aller, on sait quelle vidéo voir, on n'a pas besoin de revenir, de retourner dans, les, dans des trucs interminables. Euh, et pour ça, c'est appréciable d'avoir des toutes petites vidéos, parce qu'il suffit d'un petit créneau et On se dit, bah tiens, là j'ai 20 minutes, je vais regarder une petite vidéo et, euh, et ça le fait. Donc, bah, oui, super. pour ça, c'est après ça. Et euh, tu as suivi rapidement cette formation et t'as fallu combien de temps Alors, je me suis inscrite, je pense que j'ai dû la suivre peut-être en six mois, six ou sept mois, okay. en euh, mm -hmm. en faisant, bah, pas, pas en étant à fond dedans, hein, puisque je travaille à côté, j'ai mon petit garçon, donc. Euh, pas, pas à fond tous les jours, hein. j'ai pas fait 8 heures, 8 heures tous les jours, mais voilà, j'ai dû, dû mettre je crois six ou ouais peut-être six ou sept mois pour la, pour arriver jusqu'au bout. Oui. Mais mais c'est pour ça que c'est appréciable. C'est que j'ai pas besoin de me réserver une semaine complète à manger, manger, manger des formations. Oui. C'est à mon rythme, c'est comme j'ai eu envie et, oui. et ça se fait très bien quand on oui. a oui. quelque chose à côté. Mmh. Bah, c'est top. <rire> <Voilà>. Et donc <rire> du coup, il me semble que tu t'es passé par le compte professionnel de formation. Il mmh. me semble. Tu peux un peu expliquer comment ça se passe pour les filles qui connaissent pas du tout Et ben en fait, euh, alors, grossièrement, euh, on cotise euh, pour avoir des heures, euh, ça s'appelle des diff, donc c'est des heures de, de, de formation qui sont rémunérées, enfin, qu'on qu n'a pas à payer du coup. On cotise pour ça euh, quand on travaille, dans n'importe quel domaine que ce soit, parce que moi j'ai jamais travaillé dans l'esthétique, j'étais avant à TSEM, dans une école, donc euh, j'ai cotisé pour ça. Et euh, mes heures de cotisation de formation ont été transformées, en fait, par le site en argent. Et c'est grâce à, euh, à ça que j'ai pu payer ma formation, euh, parce que clairement, euh, je n'aurais pas pu, si j'avais dû sortir de mes sous. <rire> Donc, j'ai profité, effectivement, de mes diff, de mes heures de, de formation euh, offertes, en fait, enfin, pour lesquelles je cotise, oui. pour pouvoir payer ma formation. Oui. Et du coup, ben, voilà, c'est un gros, gros avantage de pouvoir faire comme ça pour, euh, bah, du ah, coup, ben, pour je... toutes les formations. Hein, a, clairement, je n'aurais pas... Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et effectivement, clairement, je n'aurais pas pu... Hein, euh... ouais, ouais, c'est un gros, gros avantage. <rire> oui, super. Euh, donc, du coup, pour celles qui hésitent encore un petit peu à se lancer à distance en se disant, est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est pour moi Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Que c'est très abordable qu'il n'y a pas besoin de sortir, euh, de se dire qu'on n'a pas de base ni quoi que ce soit. Moi j'avais un peu de base parce que je suis dedans depuis un petit peu plus longtemps, mais même sans, ça pose pas de problème parce que les vidéos sont expliquées euh, correctement, parce que les produits sont abordables, on n'est pas sur des produits euh, qu'on trouve pas, des trucs incroyables où on se dit ouais j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non, c il n'y a pas besoin de, de suivre. Euh, des tutos où il faut utiliser tel ou tel produit et là on se dit bon bah je les ai pas ça va pas fonctionner là non on utilise ce qu'on a et, euh, et ça fonctionne très bien donc euh, pour moi c'est très abordable c'est simple parce que les vidéos sont bien expliquées et il n'y a pas besoin de se prendre la tête et puis euh, aux corrections elles reviennent s'il y a des choses qui vont pas on sait ce que c'est on recommence et puis ouais. ça, ça coule tout seul et justement en parlant des corrections est ce que tu trouvais que c'était intuitif que euh, je répondais euh, rapidement aux questions qu'il y avait donc justement oh, sur les oui. évaluations tout ça ah oui, oui on, moi j'envoie les, les, les évaluations euh, le soir et en général, soit ce c'était répondu le lendemain, soit, euh, soit ça, ça mettait ouais, deux, deux jours, trois jours. Enfin, une fois qu'on a envoyé la correction, on n'est pas là à attendre dans l'heure les réponses, hein, mais puis on doit être beaucoup. Donc euh, non, non, ça vous, enfin, voilà, les réponses arrivent, euh, arrivent très rapidement et au moins quand ça arrive, ce n'est pas juste euh, non, ça ne va pas, refait. C'est expliquer pourquoi la chose ne va pas, expliquer si c'est trop foncé, trop clair. Et au moins, ça aiguille, on ne se retrouve pas avec une réponse à se dire « d'accord, ça va pas, mais qu'est-ce ouais. qui va pas ?» <rire> On a le pourquoi. <rire> ouais, ouais. Donc globalement, la formation t'a plu. Est-ce que tu, tu la referais si c'était à, à refaire Ah, c'était à refaire, oui. oui, oui. Et, euh, oui. Je, la, je la trouve très bien faite, je la trouve très facile, enfin très facile, je m'entends, mais facile à suivre. Et, euh... et non, elle est très sympa. Bon bah génial. Bon on va arrêter là parce que je sais pas si tu entends. Je l'entends. <rire> voilà, j'ai le nez qui s'est réveillé. <rire> Donc, euh, merci infiniment hein, pour euh, ton témoignage aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de filles qui m'ont dit, euh, il y a plein de témoignages sur les ongles, mais on n'en a pas sur le maquillage. Donc, aujourd'hui, tu as <rire> gentiment accepté de, de bah, parler de ton expérience dans le maquillage. <rire> et, euh, et donc, euh, du coup, s'il y a peut-être des filles intéressées par, euh, par le fait de suivre la formation et peut-être de vendre des produits à côté, parce que c'est un, voilà, une super <rire> opportunité de pouvoir à la fois donner des cours et à la fois vendre le maquillage sur lequel on a donné les cours, est-ce est qu'elles de te, te contacter Mm -hmm. Est-ce que je peux donner peut-être ton mail ou quelque chose? Bien sûr, pas de ouais. souci. D'accord. Bon, <rire> bah, appétit. <à P4. rire> merci beaucoup encore. Hein. Et je te dis à très très bientôt. Bah, merci, ouais. merci beaucoup. Bye. <rire> Bye. Bye.